08 0108-9223-9520. On va recevoir Pipa. Bonsoir Pipa, comment allez-vous Oui, bonsoir David, très bien, merci. Et vous-même Enfin, tutoyons-nous puisque nous sommes entre, entre nous, Rémi. Bien oui, sûr. Oui, ça va sûr. très bien, David, merci. Je vais simplement dérouler mon speech parce que je, et attendre votre réponse parce que je, je n'ai pas tant d'unité et j'ai un, un portail qui fonctionne très mal. Et donc, voilà, je préfère euh, tout de suite avertir en préambule. Si vous en êtes d'accord Bien sûr, bien sûr, allez-y. Allez voilà, donc euh, je, je réagis à, à tout ce que vous avez dit de passionnant. Merci d'avoir diffusé euh, l'interview de Didier Raoult. Bon, comme vous le savez, David, je n'ai pas vraiment d'accès à Internet. J'ai RIM pour me renseigner. C'est une faute lourde, mais bon, je vais essayer de me soigner. Donc, euh, bon, j'ai Internet, mais je, si vous voulez, je n'aime pas trop ça. Je suis nulle, je ne suis pas futu. Ça va me prendre un certain temps pour m'y faire. La technologie, moi, ça fait deux, bon, c'est pas ma thé. Donc, c'était passionnant ce que vous avez dit, comme toujours. Je tenais à rebondir, bon, je vais essayer d'aller vite, parce qu'à cause de ce portable, etc. Donc, déjà, euh, pour la dernière fois, je ne voulais pas mentionner le fait d'un complot franc-maçonnique, avec euh, ben, sémitique, etc. Ce pas du tout ce que je voulais dire quand j'ai parlé d'État profond américain. Mais alors, pas du tout, hein. C'était n'était pas ça, du tout ce que je voulais dire. C'était vraiment dans le sens de la parole du grand Eisenhower, mais en rajoutant euh, le, le, le lobby, le lobby Big Pharma et tout le tout, le tout rien à voir pour moi avec euh, un complot, c'est c'est mythe ou pharmaceutique, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je, je tenais à rectifier ça, rien à voir hein, en ce qui me concerne. Ce serait plutôt un complot WASP, ouais, vous voyez ce que je veux dire, euh, état profond, euh, complexe, militaro-pharmaco-industriel, etc. L'hydre, moi je l'appelle l'hydre, qui a ses tentacules, qui déploie ses tentacules partout sur la planète via la CIA par exemple, etc. Donc par contre, au niveau de ce que vous avez dit là. En revanche, par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui, oui, bien sûr, euh, vaccin Hollywood, j'appelle, poudre aux yeux. Parce que je suis bien certaine que Olivier Zerrand n'a pas été vacciné. Il a été vacciné avec du sérum physiologique où c'était une piqûre euh, Hollywood, je veux dire. Bon, après, ça n'engage que moi. Là, c'est pour ça que j'adore les interventions de Marie-Jeanne chez la, la grande euh, et belle et talentueuse et à la voix si apaisante, Morgane. Parce que, bon, quand elle intervient, Marie-Jeanne, c'est toujours vraiment du feu de Dieu. Donc, vivement qu'elle réintervienne, elle est assez aussi... Euh, Bon, comme ça, elle est, euh, elle, je crois qu'elle va dans ce sens-là aussi, euh, dans cette direction-là aussi, c'est ce qu'elle ce qu pense. Bien, donc euh, ça c'est dit, je vais essayer d'aller vite parce que ce portable va encore couper. Euh, oui, pour moi ce qui se passe actuellement, c'est du prosélytisme, mais c'est même plus du prosélytisme, on nous prend pour des imbéciles, comme dit Denise, souvent que j'adore, et qui, qui intervient en début d'antenne chez Morgane, euh, au sein de l'émission de Morgan. c'est du lavage de cerveau, du malaxage de cerveau, du bourrage de crâne, de la poudre aux yeux que l'on met, à des idiots utiles à Big Pharma. Alors chacun dispose de son corps, fait ce qu'il veut avec son corps. S'il veut aller se faire vacciner, être l'idiot utile de Big Pharma, etc., du grand mensonge, bon, très bien, tant mieux pour lui, chacun voit midi à sa porte. Mais celui...